Salut les astros Mais écoutez, là je suis au soleil. Petit astrodessin de soleil. Mais c'est pas de ce sujet-là que je voudrais vous, vous parler. Aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène qui malheureusement est bien connu des possesseurs de lunettes achromatiques. Donc les lunettes achromatiques qui ne sont pas donc des lunettes apochromatiques ou alors, les, fameuses, hop, les fameuses lunettes ED euh, sont sujets euh, au chromatisme et à, donc, à la diffraction chromatique. Qu'est-ce que c'est C'est simplement euh, en fait une dispersion de la couleur, puisque vous savez que la lumière blanche, la lumière du jour, euh, est composée de nombreuses couleurs, donc de nombreuses longueurs d'onde différentes. Les enfants d'ailleurs l'expriment très facilement en dessinant les arcs-en-ciel. Et donc, euh, en fait, lorsque la lumière d'une du, étoile, de la lune, du soleil traverse la lentille qui se trouve ici de la lunette achromatique, et eh bien se disperse, se diffracte, et on va avoir une composante rouge et une composante bleue qui vont apparaître. Hein, souvent ces, ces deux couleurs-là qui sont très très visibles dans l'achromatisme. Et donc on va avoir un liseré rouge et un liseré bleu. Généralement, ils sont tous les deux à l'opposé. Et puis, au centre, on a généralement la lumière blanche, la lumière jaune, la lumière verte, qui est à peu près au centre. Sachant que la lumière verte était peut-être un petit peu plus centrée que la lumière jaune. Donc, pour réduire ce chromatisme on a différentes astuces et je vais vous en donner euh, plusieurs la première et eh bien c'est euh, une solution qui est, qui est très simple en fait euh, vous avez peut-être déjà vu les lunettes géantes du, du siècle passé. Les lunettes géantes, donc énormes, hein, plusieurs mètres de, de long et un diamètre important. Mais pourquoi est-ce qu'on faisait des lunettes euh, très longues Eh bien parce qu'on s'est aperçu que la diffraction de la lumière était un peu moins présente, un peu moins visible, même si on a toujours hein, est un peu moins visible, euh, lorsqu'on a un rapport f sur d de la lunette important donc on avait des lunettes à l'époque fd euh, enfin, d16 fd fd20 euh, enfin des, des lunettes géantes hein, vraiment euh, ici sur nos petites lunettes euh, d'amateurs euh, vous avez des lunettes à fd12 euh, fd13 fd14 euh, sur le marché c'est le cas par exemple de la 70 900 une petite lunette qui est on évite excellente pour la lune et le soleil parce que, justement, euh, elle a un rapport FD assez important. Ici, sur cette lunette-ci, c'est la nano Bresser 80 sur 640 de focale. Je suis à FD8 et à FD8, et eh ben on commence vraiment à voir le chromatisme euh, apparaître. Donc, pour euh, supprimer ce chromatisme, ben, la, la, la seule façon... Une façon très simple, eh c'est de diaphragmer Donc, à l'ouverture de, de la lunette. Vous diaphragmez, Vous, vous c'est pas très cher, hein, vous prenez un bout de carton, hein, vous découpez un cercle de diamètre inférieur à votre lunette pour le réduire au moins à FD10, peut-être même encore plus bas, si vous avez la possibilité de le faire, si, si ça ne va pas trop vous gêner, parce que quand vous avez diaphragmé, eh bien, vous avez une perte de la résolution. Et elle est proportionnelle eh bien, au diaphragme. Voilà. Je vais diminuer le chromatisme, je vais aussi diminuer euh, également euh, la luminosité qui va y entrer, qui va entrer dans, dans la lunette, et donc je vais perdre en résolution. Euh, deuxième solution, c'est celle que j'utilise moi avec ma lunette, parce que j'aime pas trop diaphragmer ma lunette, c'est que j'utilise voilà, un filtre, un filtre planétaire de couleur. Verte. Je vous ai dit tout à l'heure que euh, le chromatisme était une divergence, une, di, une diffraction de la, des, des longueurs d'onde de, et donc des couleurs. Et qu'on avait le bleu et le rouge qui étaient très très visibles et que finalement le vert, le jaune, ça va, ça va encore. Donc eh bien, il suffit simplement avec un filtre de euh, filtrer les bandes passantes du bleu et du rouge et de ne garder que la bande passante du vert. Et là, vous allez réduire considérablement le phénomène de diffraction de la lumière. Bien sûr, il faut. c'est assez déroutant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir en vert. Quand on regarde le soleil, par exemple, ce sera un soleil vert. La lune, elle sera verte. Les planètes seront vertes. Donc, euh, voilà, c'est un peu gênant si on veut. Euh, ça, ça peut dérouter. Voilà. Donc, euh, le diaphragme et le filtre de couleur verte, donc là ici c'est un filtre de marque SV Bonny numéro 58 euh, là c'est quand même pas très cher après vous avez d'autres possibilités qui, qui peuvent paraître assez étonnantes mais vous pouvez utiliser également tous les filtres de type interférentiel donc je pense notamment au filtre O3 euh, et au filtre UHC hein, qui sont des filtres qu'on utilise généralement pour magnifier un peu donc là j'ai mon filtre UHC pour magnifier un peu le, le signal de, des, des nébuleuses hein, des, des nébuleuses à hydrogène donc voilà donc l'avantage la, c'est que ça va effectivement euh, réduire le chromatisme pour euh, le soleil pour euh, la lune euh, ça peut être intéressant d'utiliser un filtre UHC si vous en avez un vous aurez une couleur un petit peu violette, hein, par contre, et donc euh, là aussi ça peut aussi dérouter. L'avantage également de ces filtres, c'est que ça va réduire euh, donc, euh, la, la luminosité des objets, donc euh, vous n'aurez pas forcément besoin d'un filtre lunaire en parallèle euh, pour, par exemple, euh, observer la Lune, et que ça va également réduire le phénomène d'iridation, donc le phénomène d'iridation sur les cratères lunaires, c'est que lorsque vous avez un cratère violemment éclairé euh, au niveau des arêtes du cratère, ça va être très blanc, très lumineux. Et vous allez avoir un phénomène d'iridation euh, qui va déborder, en fait. La crête ou la limite du cratère ne va pas être très nette, ça va être noyé dans la lumière blanche. Donc quand vous prenez ce genre de filtre, la, la crête redevient bien nette. Euh, voilà, tout simplement. Donc pensez-y, hein, les petits filtres UHC ou les filtres O3. Une autre, euh, et ce sera ma dernière solution, si vous avez un, un instrument qui vous le permet, euh, avec une grosse ouverture, c'est que vous pouvez euh, utiliser des grossissements importants. Plus vous allez grossir... Et moins vous allez avoir de, euh, de phénomènes de, de, de, de lumière intense. Et donc, ça aussi, ça va aussi, du coup, réduire aussi ben, euh, le signal de la lumière euh, bleue et rouge. Hein, de la, cette fameuse diffraction va s'atténuer, va s'estomper, va, va se noyer un petit peu dans, dans la masse et va être beaucoup moins visible. Alors. Euh, voilà, donc Vous pouvez grossir, donc essayez de grossir au maximum de votre instrument, essayez des grossissements différents. Voilà. Bien sûr, vous pouvez mixer toutes ces solutions, diaphragmer, utiliser un filtre vert, euh, grossir euh, ou utiliser un filtre UHC. Tout ça, bien sûr, il faut faire attention à la cible que vous allez observer. Pour le soleil, le soleil qui est très très lumineux, hein, magnitude moins 27, euh, là où toutes les solutions sont possibles. Pour la Lune également, surtout quand elle commence à être un petit peu plus lumineuse euh, par rapport à ses phases. Pour les planètes, soyez prudents néanmoins hein, pour ce type de solution. Et puis pour ceux qui ont un budget conséquent, pour ça vous avez également les filtres Bader. Qui sont un peu plus chers, bien sûr, hein, c'est quand même un budget dans les 180 euros pour avoir des filtres Bader. Euh, vous avez le filtre Bader French Killer et le filtre Bader euh, Skyglow. Donc, euh, l'addition des deux, hein, c'est ça qui est important c'est la combinaison des deux qui vont réduire très significativement euh, le, le chromatisme. Et d'ailleurs, Bader. Euh, réagit très rapidement par rapport à ce que faisaient les astronomes amateurs avec leurs filtres. c'est qu'il a conçu un filtre Bader French Killer et Bader euh, Sky Glow, deux en un, donc c'est un seul filtre, euh, qu'on appelle le, le filtre semi-apo, hein, le Bader semi-apo, qui lui va également réduire le chromatisme des lunettes achromatiques. Voilà, Mais écoutez, euh, j'espère que cette petite, euh, ce petit tour d'horizon pour les, les solutions concernant... Euh, le chromatisme vous aura plu, si c'est le cas, mettez un petit pouce, abonnez-vous, partagez la vidéo également sur les réseaux sociaux, les groupes Facebook, euh, les blogs, euh, et les, enfin, où, où vous pouvez, sur votre site internet si vous en avez un. Hein. Voilà. écoutez, euh, je vais vous laisser, visiblement les nuages sont plutôt euh, épais aujourd'hui, donc les trous dans les nuages pour le solaire, euh, je pense que je vais remballer le matériel. Voilà.